Papa, tout est devenu froid, tout est devenu insipide. Chaque fois que je viens, c'est un éternel recommencement. Ta vie ne m'intéresse pas. Elle est morte sans réel contact avec les gens. Tu te crois supérieur, Un exemple. Mais tu n'es un jour personne et surtout pas pour moi. Tes relations, tes frustrations, tes façons de faire. Tu n'excites aucun engouement pour moi car tu te crois professeur alors que tu n'es qu'un cancre. Tu ne sais qu'amuser, qu mais seuls les bons points, à savoir les cadeaux que tu offres, sont ta générosité. « Tu voudras avoir un mode de vie qui ne nous correspond pas. »« Et la contestation fait partie de notre nature. »« Tu es chiant. » Bah disons que j'ai la... les mêmes sentiments que cette personne. Parce que moi, j'ai une telle haine envers mon père. Enfin, je ne peux pas lui parler, je ne peux pas le voir, enfin, je ne peux pas le blairer. Quoi. Et euh, bah, cette personne, euh, je peux dire que je la comprends bien. Parce que moi, euh, mon père, personnellement, avec lui, bah, c'était très difficile. Parce que c'était ouais, très difficile. Et, euh disons que que ne bah, que je l'aime pas en fait tout simplement bah disons que j'ai vécu avec lui pendant un an et demi et j'aurais pas dû enfin j'ai vite regretté en fait parce que c'était comment dire c'était vraiment pas facile enfin j'avais tout le temps des histoires avec lui je, enfin il y avait tout le temps des, des engueulades puis il y avait ma grande sœur en plus et c'était pas facile avec ma grande sœur non plus à cette époque donc euh, comment dire que c'était pas, pas pas facile non plus à ce moment là et à cause de lui maintenant bah enfin je suis un peu euh, pas dans la mouise, mais un peu quand même parce que à cause de lui il y a des moments où j'allais pas bien et franchement bah, ça m'a détruit hein, tout le contraire du mien <rire> même si je sais que la vie c'est pas euh, le monde des ce hein, c'est pas euh, la vie en rose hein, je sais qu'il y a, y a des moments où ça va pas forcément très bien mais euh, disons que je serais tout le contraire de mon père enfin moi en tout cas je serais présent pour mes enfants et tout ça et puis ils seront heureux ils ont un bon avenir et tout ça. Enfin j'ai pas envie qu'ils qu vivent comme moi, euh, bah comme, comme moi j'ai vécu. J'ai envie qu'ils qu soient heureux avec leurs parents, enfin avec leur père.